Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire ce que j'appelais dans ma classe une chasse au solide. Alors, on va utiliser l'application Pages pour pouvoir réaliser notre produit final. On va se créer un nouveau document qu'on va placer idéalement en format paysage. Ça va être plus facile pour travailler sur le iPad. Vous pouvez enlever le clavier qui va vous apparaître par défaut parce que pour ce projet, ça va être plus facile si on utilise seulement des zones de texte avec nos photos. Alors, on a demandé au préalable à nos élèves d'aller photographier avec leur iPad des objets de leur environnement qui leur font penser à des solides. On va maintenant les ajouter à l'aide du petit « plus » qui est en haut à droite. En cliquant sur ce « plus », nous allons obtenir un menu en, séparé en quatre. Pour l'instant, c'est l'icône d'image qui nous intéresse. et va nous permettre d'aller ajouter une photo que l'on a déjà prise avec notre iPad. Donc, on clique sur « Photo », on accède à la pellicule et on sélectionne la photo qu'on qu veut ajouter à notre projet. On peut la redimensionner à notre choix. Et ensuite, une fois qu'elle est sélectionnée, on peut aller cliquer sur le petit euh, pinceau pour pouvoir accéder à différentes options de style. On peut lui ajouter une bordure, de l'ombrage et plein d'autres effets qui feront un produit fini très intéressant. En passant par le même menu, nous pouvons accéder directement à notre appareil photo afin de prendre une photo d'un solide de notre entourage. Une fois la photo prise, on clique sur « Utiliser la photo » pour qu'elle apparaisse dans notre projet. Comme elle est un peu grande, en cliquant sur le pinceau et en allant dans la section « Image, nous pourrons, en jouant avec le masque, aller la redimensionner à la grandeur voulue. On clique sur « OK » et notre image est maintenant dans notre format « euh, Idéal. On peut la redimensionner également et comme la photo précédente, on peut aller dans l'onglet Style, lui ajouter différentes options de style. L'application comporte d'autres options qui pourront permettre à l'élève de démontrer ses apprentissages et de nous parler des différentes caractéristiques des Par exemple, il y a l'option « Dessin » qui permettrait à l'élève de crayonner sur son travail. Une zone de texte apparaîtra et l'élève pourrait, par exemple, écrire un titre. Avant de quitter la zone texte et l'option « Dessin » en cliquant sur « OK », je recommande très fortement de redimensionner dès maintenant la zone texte afin qu'elle soit plus facile d'utilisation par la suite. Toujours en cliquant sur le « Plus » et en accédant cette fois-ci au deuxième menu, celui qui représente les formes, l'élève pourra avoir accès à une zone de texte qui lui permettrait, par exemple, en utilisant le clavier, d'identifier le nom de chacun des solides qu'il a photographiés. Une fois cette zone texte sélectionnée, elle peut être redimensionnée, déplacée, et en cliquant sur le petit pinceau, nous pouvons également accéder à différentes options de style. Dans l'onglet « Texte », nous pouvons également modifier la taille, la couleur, ainsi que la police d'écriture. L'une des valeurs ajoutées du numérique à cette activité réside dans la possibilité de faire des enregistrements vocaux. Pour ce faire, l'élève devra cliquer sur le petit « plus » en haut à droite et dans le menu « images », il aura accès à l'enregistreur audio. Il pourrait alors compléter sa description du solide en nous nommant ses faces ou ses arêtes. Par la suite, il pourrait se réécouter et quand il est satisfait de son enregistrement, cliquez sur « Insérer ». À ce moment, une petite pastille audio apparaîtra qu'il pourra déplacer à sa guise sur son projet.